Bonjour, Bonjour à tous, bienvenue sur cette Web TV de Ville et Village Internet. J'accueille aujourd'hui euh, Débalab, l'association des professionnels de la concertation dont je fais partie. Euh, nous allons euh, donc euh, nous présenter. Dorine Bregman, euh, vous faites partie de Débalab et vous allez nous, nous expliquer pourquoi. Euh, euh, Quentin Delbassé également, vous, êtes, vous avez rejoint Débalab récemment et vous allez ne, nous expliquer euh, pourquoi. Vous êtes euh, vous-même diplômé en sciences politiques euh, et euh, jeune concertant en fait. Euh, et je suis euh, moi-même concertant, euh, j'ai créé une agence de, de concertation qui, euh, qui intervient sur le domaine de l'environnement. Et donc euh, je vais passer la parole à, à Dorine en premier lieu pour nous expliquer, donc, euh, euh, déballable, pourquoi euh, avoir rejoint l'association des professionnels de la concertation, dans, dans, dans, quel, dans quel but et, et, et quel lien avec euh, l'animation des, des territoires, des collectivités, euh, s'il vous plaît. Oui. Merci, euh, Constant. Oui, effectivement, moi j'ai rejoint euh, l'association des balabres euh, après un parcours euh, assez structuré dans la communication publique. J'ai travaillé notamment pour des, des institutions au niveau, euh, au niveau national et euh, j'avais envie de réorienter mon projet professionnel parce que je trouvais que euh, les sujets de communication publique euh, étaient beaucoup sur euh, des modèles descendants et j'étais intéressée par euh, ce qu'on appelle la concertation et le débat public euh, dans la mesure où effectivement il s'agit de démarches dans lesquelles euh, la parole des citoyens euh, est euh, écoutée, entendue, prise en compte euh, ça c'est aussi des choses dont on peut débattre l'intérêt de l'association des Valables, c'est qu'elle regroupe euh, ce qu'on appelle des concertants, c'est une profession émergente, euh, ce sont des consultants, des bureaux d'études des agences, des personnes individuelles, des professionnels qui peuvent travailler en indépendant et qui ont tous, je pense, comme point commun l'intérêt pour le débat public, pour des sujets d'intérêt général et qui essaye de faire avancer euh, bah, la démocratie à un niveau euh, concret, local dans des projets d'aménagement alors il y a dans cette dimension évidemment une dimension euh, euh, très euh, institutionnelle hein, puisque vous savez que le débat public c'est aussi euh, une nécessité pour les collectivités locales et les, les, les maîtres d'ouvrage euh, dans le cadre de grands projets d'aménagement euh, d'organiser euh, un débat public structuré qui a lieu pendant plusieurs mois donc c'est ce, notamment dans ce contexte que l'association, enfin que les professionnels membres de Debalab interviennent euh, et ils, euh, donc, ils accompagnent ces consultations avec des dispositifs innovants, c'est pour ça que la dimension du numérique est très importante aujourd'hui euh, dans le cadre de dispositifs d'écoute, de restitution en amont également euh, pour préparer ces consultations. Euh, voilà, donc euh, en gros, euh, mon parcours et l'intérêt que je trouve euh, à l'association balades aujourd'hui, et je vais passer la parole euh, à, à euh, Monsieur Quentin de, de, le de Quentin de le Donc vous êtes diplômé en sciences politiques, vous êtes jeune diplômé, vous êtes à la oui. recherche d'un poste justement dans le, les métiers de la concertation. Mm -hmm. euh, en quoi justement est-ce que ça, ça, ça, vous, ça vous apporte aujourd'hui de faire partie de des et de Bon alors il y, y a déjà une raison euh, très concrète qui euh, se manifeste par la question du réseau le fait de pouvoir justement euh, rentrer en contact avec tout un, un, un microcosme finalement et le, le le monde des professionnels de, de la concertation publique donc pour faire des contacts etc ça c'est intéressant euh, c'est aussi intéressant pour des personnes comme moi donc jeunes diplômés ou même étudiants parce que je suis là aussi pour pour expliquer que des balades c'est certes des, des professionnels qui sont déjà installés dans le, dans le domaine de la concertation publique des professionnels qui sont déjà installés dans ce domaine mais aussi des personnes qui cherchent à pénétrer ce milieu et à le connaître un peu mieux oui, il y a des dizaines d'étudiants de, de, qui sont formés chaque année, de jeunes qui sont formés chaque année, euh, et qui arrivent sur le, sur le, dans le métier de la concertation et qui peuvent apporter aux collectivités et aussi aux maîtrises d'ouvrages privés, leurs leur compétences pour la mise en place de concertation. Mmh. Donc vous en faites partie, des balades en, en accueil, et euh, du coup, il y a une synergie, justement, qui, qui peut opérer. Oui, voilà, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir rentrer en contact avec des gens qui évoluent dans ce milieu depuis longtemps, qui connaissent bien ce champ professionnel, qui est quand même un métier qui apparaît depuis maintenant une petite dizaine d'années, en pleine structuration, etc. Donc pour des gens comme moi, qui ne sort pas d'une formation euh, initiale vraiment concentrée dans le domaine de la concertation, c'est intéressant d'avoir justement aussi ce retour sur la structuration euh, de ce champ professionnel, les compétences qui sont euh, réclamées, demandées par ces professionnels, donc vraiment avoir aussi un, un retour d'expérience. Euh, Tout à fait, professionnels qui sont euh, donc, entreprises ou collectivités. Euh, mmh. euh, pour, pour ma part, euh, donc, euh, Constant Delade, je suis... Euh, responsable d'une agence de, de concertation et ce qui me paraît très important euh, en se regroupant avec d'autres professionnels qui pratiquent le, le même métier sur peut-être des domaines différents, euh, c'est la complémentarité justement de, de nos activités pour euh, échanger sur des pratiques, sur euh, euh, la, la professionnalisation en cours, on le voit donc avec euh, à la fois euh, euh, des professionnalisations qui se font en cours de carrière comme, comme pour moi, mais aussi beaucoup d'autres acteurs qui viennent de secteurs très différents. Euh, il y a dans les concertants aujourd'hui euh, des, euh, des personnes qui sont issues ou des agences, entreprises qui sont issues de, de l'urbanisme euh, qui euh, par la force des choses ont fait beaucoup de concertations et sont devenus des spécialistes, euh, de l'ingénierie euh, sur l'environnement qui s'est euh, particulièrement euh, intéressée aux questions de dialogue territorial, euh, également euh, des journalistes parfois qui ont, qui ont monté leurs agences euh, et toutes sortes de profils voilà, très, très différents les uns des autres qui font la richesse de la profession aujourd'hui des, des concertants qui apportent leur savoir-faire auprès des, des collectivités et des, et des maîtres d'ouvrage privés. Et c'est vrai que c'est une transition au niveau de, de, de nos territoires, euh, cette, cette volonté de dialogue qui est souvent le fait euh, de, des, des maîtres d'ouvrage publics, mais aussi euh, parfois des citoyens ou des maîtres d'ouvrage privés. Euh, en particulier, ce que je cherche en tant que professionnel chez, chez des euh, on, on constate, tous professionnels que nous sommes, que dans la commande publique, euh, il y a euh, un nouveau défi qui est celui de commander la, la concertation, comment euh, les collectivités qui ne sont pas habituées euh, à euh, demander euh, des prestations de concertation vont les intégrer dans les appels d'offres, dans les marchés publics, euh, dans, dans leurs commandes. Et on travaille du coup sur cette question euh, collectivement avec nos, euh, nos pairs euh, au sein de Débalab, sur ces questions-là pour euh, aider justement les collectivités à établir des cahiers des charges, à bien budgéter, euh, budgétiser pardon, euh, les, euh, les marchés publics sur les questions de concertation, à allotir la concertation euh, pour pouvoir avoir une réponse qui soit de qualité et qui, euh, et qui permette d'accompagner réellement les collectivités, les communes, les, euh, les agglomérations dans leurs projets de, de concertation qui sont, qui sont de plus en plus importants, euh, dans, dans le cadre de, euh, particulièrement de l'évolution de, de la réglementation puisque la, la, euh, le code de l'environnement a évolué à partir du 1er janvier de cette année et que la, la concertation va être de plus en plus mise en avant dans tous les plans, programmes, projets euh, développés par les collectivités ou par euh, des maîtres d'ouvrage privés. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le... Euh, oui, moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'avec une autre casquette, euh, je suis aussi euh, une citoyenne et je suis animatrice d'un conseil de quartier, euh, en l'occurrence euh, à Paris, et qu'effectivement, euh, si vous voulez, mes intérêts de citoyenne et mes intérêts professionnels se rejoignent en l'occurrence sur ces sujets de concertation. Euh, C'est aussi à partir du terrain, euh, à partir d'exemples très concrets, euh, de projets d'aménagement dans l'arrondissement où j'habite, euh, que j'ai pu mesurer à quel point euh, ces sujets de concertation sont euh, aujourd'hui sensibles pour faire vivre la démocratie. Euh, parfois dans le conflit euh, il ne faut, euh, faut pas se le cacher ça n'est pas toujours facile de mener des, des concertations avec des habitants euh, avec des riverains de projets qui peuvent euh, perturber un certain nombre de, de, de choses ou remettre en question euh, des modalités euh, euh, de circulation pour prendre un, un exemple facile euh, Voilà, Donc, euh, je trouve que c'est vraiment important à l'heure actuelle de, euh, de faire avancer ces sujets effectivement de façon collective et je trouve que l'association de Débalab le fait, le fait bien. C'est pour ça d'ailleurs, merci pour cette, cette, cette remarque, c'est pour ça d'ailleurs que Débalab accueille à la fois les professionnels que, que nous sommes, mais aussi les collectivités qui sont donneurs d'ordre sur la concertation la plupart du temps, mais également d'autres organismes qui, qui pourraient avoir intérêt euh, en tant que représentants euh, de, de, de la société civile à, à nous rejoindre. Nous, nous sommes structurés pour ça avec un, un conseil d'orientation qui, qui, euh, qui euh, inclut un certain nombre d'acteurs de la société civile et euh, nous invitons les collectivités à faire partie également de, de Débalab euh, en, tant que, en tant que maître d'ouvrage et, et que, que professionnel également de la concertation puisque les services concertation se développent au sein de, des collectivités. Voilà, je vous remercie pour vos interventions, je vous remercie vous. de nous avoir suivis et à, à bientôt pour la, la prochaine Web TV de Ville et Village Internet.